Dieu te nous sommes heureux d'être dans la maison de notre Seigneur, d'avoir cette grâce, de pouvoir nous rassembler autour de sa parole, d'avoir la communion avec notre Seigneur et aussi les uns avec les autres. Nous sommes rassemblés en son nom parce que nous savons qu'il est celui qui nous a accordé la grâce de pouvoir vraiment le recevoir pour que nous soyons sauvés. Et son nom à lui est, et le nom qui délivre, c'est aussi le nom qui guérit, c'est aussi le nom qui rachète et qui nous accorde aussi la grâce de pouvoir réellement marcher avec assurance. Parce que par ce nom, effectivement, même les démons sont chassés Amen. et comme la Bible dit, tout genou fréchira et rendra gloire à Jésus-Christ et Seigneur. Nous sommes reconnaissants encore ce matin de ce que nous avons, le souffle de vie, pouvoir nous retrouver dans sa maison. C'est là que nous réalisons aussi combien ce que nous sommes n'a de valeur que lorsque nous le servons. En dehors de, de lui, tout ce que nous pouvons avoir sur la terre n'est que vanité et poursuite du vent. C'est ce, ce qui est de Dieu et ce qui vient de Dieu. Et tout ce qui va à Dieu, c'est cela qui a de la valeur. Mmh. Ainsi, notre vie à nous doit vraiment cadrer avec ce que lui, il est. Nous vivons, nous respirons rien que pour lui. Nous pensons, nous pensons rien que à lui. Parce qu'il est tout pour nous. Mmh. Mmh. Mmh. Comme vous pouvez vous poser la question, comment est-ce qu'il a dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mmh. Mmh. De tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout honnête. Mmh. Mmh. Donc, si il est celui que nous aimons, alors nous prenons plaisir à vivre pour lui tous les jours. Et quand Amen. nous sommes dans la journée même, en ayant été au travail, nous soupirons. C'est comme, je crois, c'était vendredi ou je ne sais plus qu -ce que c'était vendredi ou je crois, c'est quelques jours. Alors j'ai rentré, j'ai je descendu, je pense, j'ai rencontré mon bien-aimé frère, je crois que c'est Luc, je crois qu'il habite en province si loin, mais il vient aussi ici pour Réunion. Alors là, c'était à l'entrée, là, dans la salle où, où les, les, les enfants ont l'école dimanche, et puis. Il était tout heureux. Il vont il dit, oh frère, je j'ai vraiment... Allez, hein, regardez, là, les brocheux qui étaient là dit J'ai envie de prendre, j'ai dit, prends, mon frère. Vois comme tu veux que Dieu te bénisse. C'est que nous aimons tant les choses qui concernent Dieu. Nous prenons plaisir malgré la journée qui est à la centre, Mais lorsque nous nous retrouvons dans, dans cet endroit où le nom du Seigneur est invoqué, où il y a les choses qui sont en rapport avec le Seigneur, cela nous donne encore plus à l'église. Amen. Amen. Nous réalisons que ce que le monde nous donne n'a pas de valeur. Parce que tout ce que nous possédons ici, ce ne sont que des choses qui, qui sont périssables. Un jour, là, les choses vont passer. Les maisons s'écrouleront, les vêtements se déchireront. Qu'est-ce que nous possédons réellement qui est permanent sur la terre? Tout change. Et nous voulons vraiment avoir cette de joie de pouvoir réellement glorifier notre Dieu pour ce que lui, il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Et comme je l'ai toujours dit ici, mais, mais, ne soyez pas comme de cela qui oui, je vais encore, je vais encore. Il y a quoi, je pense que c'est David qui le disait. Cet homme que vous connaissez bien, qui était donc le roi d'Israël, et vous savez comment. Dieu a eu à pouvoir agir avec lui malgré sa jeunesse effectivement comment Dieu l'a élevé et alors là quand il est devenu roi avec toute la gloire qu'il avait le moyen, vous savez comment euh, la reine de Séba, donc ça c'était pour Salomon effectivement et là effectivement ce qu'il a dit ce que un jour et pendant qu'il servait toujours et quand vous savez celui qui, qui qui a composé les psaumes ainsi de suite il a dit un jour dans tes paris. Seulement un jour dans tes paris. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé cela quand vous, vous lisez l'écriture. Hein. Vous savez comment les choses étaient établies en fait. Il y avait donc les paris ici. Parti là. Puis il y avait le lieu saint Et puis là, le lieu très saint. Et cet homme ici de Dieu, ici, il dit, un jour seulement dans tes paris. Amen. Vaut mieux que mille ailleurs. Amen. Et maintenant, si je rentre dans le lieu saint. Parce que là, c'est dans le parvis, vous comprenez, non Mais oui. même si je rentre dans les lieux très sains. Dans quoi ça, les lieux très... dans les lieux très sains Comment les choses seront C'est pour que nous comprenions, frères et sœurs, que c'est lui qui a eu la grâce d'être touché par ses dieux. Il cherche effectivement euh, l'endroit où son nom est invoqué, même s'il faut qu'il s'assez et, et chante et louer ses dieux. Parce qu'il a réalisé Amen. ce que c'est Dieu et pour lui. On ne peut pas se lasser de Dieu. Jacob, tu t'es lassé de moi. Que cela ne soit pas notre cas. Qu'il puisse nous regarder et dire que tu prends plaisir en moi. D'être persévérant dans les choses et Dieu fortifié dans ce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce de pouvoir réellement être là pour pouvoir aussi recevoir et entendre ce que Lui il nous dit, comme la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de, de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. C'est cette parole que nous voulons vraiment avoir et, et vivre, pour que tous les jours de notre vie, nous puissions réellement nous accrocher à, à la chose qu'il nous faut, la chose qui nous est nécessaire, pour que nous puissions tenir encore ferme. Notre bien-aimé frère a lu tout à l'heure dans les scènes d'écriture. Vous pouvez le remarquer comment il a lui, il a parlé de cet homme, Job, dans beaucoup de circonstances. Et vous, vous savez, lorsque nous nous regardons, ces, cet homme, ré, réalisez un tout petit peu. Je bénis Dieu parce que dans les scènes d'écriture, il nous a montré la manière dont lui, il fait les choses. Et surtout aussi, de savoir qu'il a toujours des hommes et des femmes qui, de tout leur cœur, effectivement, reçoivent avec beaucoup de joie et à 100% la parole de Dieu, et qu'au travers de leur vie, effectivement, aussi, Dieu nous instruit, et qui sont des signes et des témoignages aussi. On le disait l'autre fois ici à la base du jugement, le jour où tu tiendras, Dieu appellera Job. Vous vous souvenez, le fait que toi tu verras Job, parce qu'il a dit, mais toute bouche sera fermée. Amen. Amen. Amen. Seigneur, moi, Seigneur, moi. Amen. Quand Job se tiendra là, il appellera seulement Job, Job, tiens-toi ici. Et puis tu te tiens devant. Quand tu vas le voir, ta bouche sera fermée. Amen. Vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur, cet homme n'a pas perdu non seulement un enfant. Vous savez, juste lui. Regardez pour que nous pouvons parfois nous ne réalisons pas la grâce que Dieu nous a accordée. Regardez, il dit « Il y avait dans le pays d'Utz, c'est à la page 383, il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et, et cet homme était vraiment un et droit, il craignait Dieu se tourner du mal. » Il lui naquit sept fils et trois filles. Donc, vous entendez, effectivement, il avait donc, ici, il dit bien, il lui naquit, je dis encore, il lui naquit sept fils et trois filles. Donc, il en avait dix. Sept plus trois, ça fait dix, effectivement. Alors, vous remarquez très bien que dans les scènes des écritures la Bible nous dit une chose, je crois que, et cela, je suppose que c'est, oui, au verset. Euh, Verset, verset 17, ans. Verset 17, donc 18, 18, 18, je pense. Non, verset 17. Chapitre 1, verset 17, il dit. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit, les cadéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour te rapporter la nouvelle. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit. Tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aînée. et voici un grand vin est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison, Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts, et je me suis échappé, moi seul, pour te la beauté nouvelle. C'est le serviteur seul qui s'est échappé. Mais tous les dix sont morts. Maintenant les jours de l'enterrement, les jours de l'enterrement. Mettez-vous à la place de cet homme ici, Jean. La plupart du temps, on fait toujours un seul trou, n'est-ce pas Quand nous perdons un autre cher, c'est un seul trou. Et regardez la profondeur, la tristesse que nous avons tous quand on le voit descendre dans un trou. Maintenant, il est le papa. La femme, comme vous pouvez le voir aussi, ce qui s'est passé, Tout ses biens, tout ses chameau, tout, tout ce qu'il était, effectivement, tout parti est là. Il s'était là dans le cimetière pendant cette image, effectivement, combien de trous on devait effectivement faire. Un trou, deux trous, trois trous, quatre trous, donc plus ou moins des trous. Donc, tous ces dix enfants, frères et sœurs, si un homme pouvait avoir une profonde douleur dans son âme, réaliser la souffrance profonde. C'est bien cette. « S'il vous plaît, réveillez-vous et prêtez bien attention. » Donc dans son œil, il voulait voir tous ses dix, ses fils et ses filles, tous. Là, l'Union. Quel est avait pleuré qui, le premier, le dernier, le troisième, ou le quatrième, ou le cinquième, tous étaient là. s'il avait peut-être une fille là qui était de la dernière, qui aimait beaucoup, il le parce que quand parfois on voix à l'envers, et puis le premier passe toujours l'aîné. Alors l'aîné est parti, il a donc tout est parti. Quel déchirement yes. Donc il rentre dans la maison, la maison n'est plus. Mmh. Silence, tout est perdu il Ils sont tous là allongés. Mon frère et ma soeur, c'est un homme qui dirait, non, c'est Dieu, c'est pas possible. Et les gens qui l'observaient, ils disaient, voilà, Dieu l'a abandonné, c'est un Tout ce qui est écrit dans les scènes d'Écriture, c'est pour notre insouciation. N'est-ce pas que la Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, nous pouvons réaliser qu'il y en a des ceux qui nous ont précédés. Parce que quand on peut s'observer à ce moment-là, on s'assure dit, mais c'est vrai Seigneur, je ne fais beaucoup trop de fleurs moi-même. Il faut s'examiner, il faut se traiter durement. Pour que Dieu fasse avec vous quelque chose, tu dois être dur avec toi-même. Si tu t'aimes trop avec beaucoup de fleurs que tu mets, tu t'entoure de tout de fleurs, Dieu ne peut pas faire un travail avec toi. C'est pourquoi il permet qu'il y ait des paroles dures à votre Parce qu'il faut que ce qui est meilleur, c'est qu'il y ait de Dieu, qui est Dieu à placer en si vous là, qui est couvert par ce qui est charnel. Puisse arriver à pouvoir sortir cette nature que tu as placée, parce que sa divine nature, effectivement, aussi, nous, tu me aussi accordé en tant que fils et fille de Dieu. Et là, nous, nous réalisons que c'est dans les saintes écritures il y a eu donc des hommes et des femmes peuvent arriver à pouvoir. Et là aussi, que Dieu peut faire sortir pour pouvoir rendre le témoignage. Alors là, nous comprenons que euh, nous ne sommes pas là pour pouvoir dire Dieu qui est obligé parce qu'on ne dit pas comme ça. Non, il faut que, quelque part, il faut que Dieu fasse parce que je viens à l'Assemblée et je cherche du travail depuis demi-toi. Jusque-là, maintenant, je suis toujours en train de chercher du travail. Si tu, tu vis avec les parents, c'est les marteaux, toi tu ne veux rien, tu fais rien, c'est non, mais non, tu ne cherches même pas, ça ne va pas du tout que tu vis avec euh, ta femme, je ne sais pas, on dit, oh, mais toi, je ne sais pas, moi, avec ton oncle ton cousin, je ne sais pas bien, on oh, es toujours chez moi ici, tu ne bouges jamais, tu dis, mais l'oncle, je prie Dieu, oui, mais quel est donc ces dieux-là Vous savez, la force de pouvoir entendre des gens comme ça qui vous, vous poussent là, ici, en plein pied, puis vous commencez à vous asseoir vous poser la question. Dieu vous bénisse, ma bénédiction. Quand on est sincère, Dieu bénisse. Amen. Ouais, vous ne pouvez pas mentir parce qu'il connaît le cas. Ah, ben, ben. Oui, que Dieu vous bénisse. Alors, à ce moment-là, vous ne réalisez pas que le serpent est en train de pouvoir chercher à pouvoir vous déstabiliser. Ouais. Ouais. Or, aussi longtemps que tu aimes Dieu, tu es droit. N'oublie rien, mon frère ma soeur. Amen. Si c'est un travail, Dieu te le donnera. Au Amen. Amen. t'embarquer des dieux. Sûr et certain, mon frère. Il je n'ai jamais vu les juste abandonnés. Même si ton oncle dit, mais tu ne fais rien chez moi à la maison, parce que, voilà, le Seigneur, notre Dieu, prendra soin, même si tu ton nom te met à la porte. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hey devons être conscients d'une chose. ce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est vraiment très sage. Et sa façon de pouvoir faire des choses n'est pas une façon humaine en fait de pouvoir faire. Parce que, juste un exemple que Dieu nous a, je vais te Prenons un exemple pour que vous puissiez comprendre cela qu'il est parfois difficile de saisir Dieu dans notre humanité dans laquelle nous sommes. Pour que nous comprenions Dieu, il faut que lui vienne et se fasse comprendre à nous. Autrement, nous ne pouvons pas le saisir. Pouvez-vous m'expliquer que c'est Dieu qui dit que la lumière soit la lumière, qui dit que les eaux produisent des toute espèce, qui parle des choses sont qui change de temps des circonstances, Dieu-là, lorsque l'homme a chuté, pouvait simplement arriver à pouvoir regarder, parce que c'est lui qui change tout. Mais pouvez-vous m'expliquer que c'est Dieu-là qui avait la puissance de pouvoir changer toutes choses Il accepte de pouvoir venir dans la chair d'un être humain, pour que toi et moi, nous nous moquions de lui. Frère, tu sais pas, quand je pense à cela, j'ai mon cœur brisé et des larmes. Hein, parce que regardez très bien, frère, et sœurs, le Dieu dont toi et moi nous prononçons le nom aujourd'hui, la grande dont il est doté, on ne peut pas l'imaginer. Laissez-la faire les anges, frère, dans les cieux. Vous vous souvenez quand, dans le livre d'Apocalypse, qu'on puisse justement voir cela, je crois que nous en avons parlé ici... En lorsque nous avons parlé du trône regardez, regardez cela c'est lui qui voyait, c'est qui, c'était qui c'était donc Jean, Jean comme vous savez, là, là, là votre Jean donc, au cas de chapitre 4 hein, c'est Jean, parce qu'il dit ici moi Jean, votre frère dans chapitre 1, verset 9, il dit Moi, Jean, votre frère, qui par avec vous la tribulation et le royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu, de Dieu, effectivement, et du témoignage de Jésus. Et je suis donc ravi en esprit au jour du Seigneur, ainsi de suite. Au chapitre 4, du verset 1, il dit Après cela, je regardais, voici, le port était ouvert et dans le ciel.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 Mais regardez très bien. Autour du trône, je vis donc 24 trônes. Et sous ce trône, 24 veillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent les éclairs, les voies et des tonnerres. Et devant le trône brûle cette langue ardente, qui sont donc les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de fer semblable à des cristales. Au milieu du trône et autour du trône, écoutez bien, au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier était semblable, le premier était semblable, le premier était, était, était, était victime. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un faux, le troisième être vivant à la face énorme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse d'écrire jour et nuit. Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Et quand l'être vivant rendent gloire et honneur à l'action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, deviennent quatre veillants se procèderont devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant Tu es l'île de notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses. Et c'est n'est pas ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. Jean qui se couchait sous la poitrine du Seigneur, sur la terre. Quand il regardait cet homme-là, il pouvait s'approcher de lui, mettre la tête sous sa poitrine. Bien qu'il réalisait que c'était donc le Messie, hein, le Fils de Dieu, le Rédempteur, effectivement. Il marche avec eux, il mangeait avec eux. Mais ces jours-là, le même jour, quand il a regardé cela, comment est-ce qu'il veut même s'approcher de lui? Parce qu'il était assis sur le trône. Regardez autour du trône. Comment ce trône était gardé? Que le gloire quelle puissance. Amen. Frère, ces Dieu que nous servons ne peut pas manquer d'âme pour le servir. Il ne peut pas te supplier pour chanter sa gloire. Oh, non, non, non. si bien dit, viens à ma maison. Viens, viens. Non, non, non, frère. C'est Dieu, est tellement si glorieux qu'il y aura toujours. Amen. Même s'il faut une seule. Une seule qui est sincère. C'est suffisant pour nous. Amen. Vraiment. Faites ce que nous devons réaliser, ce que nous ne devons pas trop nous, nous prendre comme si nous étions trop importants. Quand il faut faire quelque chose pour Dieu, c'est se donne beaucoup de c'est ci et cela, moi, moi, moi, moi. Vous savez, Dieu peut prendre n'importe qui et faire de lui ce qu'il a envie de faire. Amen. Amen. Ce que vous ne réalisez pas, Parce que quand on prend cette grâce de Dieu à la légère, on, on fait ce qu'on a envie de faire. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous pouvez être surpris. c'est un peu le temps qu'avait le peuple d'Israël. Non, oh, ils étaient, vous voyez, même les jours où ils sont partis euh, chez Pilate avec euh, cet homme de Galilée lié là comme un malfaiteur. Ils arrivent là, ils se tiennent d'abord très bien. Et ils disent Nous, nous sommes les purs, les saints, les, la posée de l'Abraham, héritier, effectivement. Oh, selon ce que Dieu a nous a fait, nous sommes, nous sommes, on ne peut pas entrer dans la maison, dans le lieu où cet homme est impur. Si nous entrons dedans, nous serons donc souillés. On s'arrête là, on puis toi, puis là, tu viens à l'extérieur, parce que si, si on rentre et on sera suyé, on ne met pas prendre, effectivement, parce que les gens, il va pouvoir faire la pâte, non, ça ne va pas. Il faut que... Alors, il s'est considéré comme étant les, les supérieurs, ceux-là les, les qui vont pour eux. Mais, ouais, euh, le ciel était déjà ouvert et ils entraient directement au ciel. En plus, un, un peuple de Dieu dont le Père est le, le patriarche. Vous savez, quand, quand Paul parle d'eux en rapport avec les choses qui concernent Dieu, vous savez comment il dit Dans Romain, regardez, au chapitre 9. Romains au chapitre 9. Romain, Romain 9, verset 1 J'ai dit donc la vérité en Christ et je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse que j'ai dans le cœur et chagrin est continuel, car je voudrais moi-même être à la terre, mais séparé du Christ, pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont donc Israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses, et le patriarche. Et en plus, de qui, effectivement, est issu, selon la chair, le Christ qui ont décidé toute chose. Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. Donc, à un peuple comme celui-là, pour lui, c'est considéré, donc il avait déjà une façon de pouvoir voir. C'est pourquoi même, quand c'est Dieu glorieux auquel ils avaient imaginé, lorsqu'il est venu, mais par le moyen par lequel lui-même il avait choisi, il avait eu difficile. Il était là, le Dieu qui avait fait la promesse à Abraham. Dieu qui avait parlé avec Moïse, il dit mais tu n'as pas encore 50 ans, tu dis que bien avant, il va voir qu'avoir fui moi ici, je suis. Était là? Observez. Oui. Oui, oui, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Il me dit, nous sommes la postérité d'Abraham. C'est là le problème. Nous sommes la postérité d'Abraham, mais il s'est clamé de cela, comme les apologues. Nous, nous avons pris au message des prophètes, nous l'avons pris même avalé, nous croyons. Vous avez la réponse que le Seigneur Jésus a donnée à, à ceux-là qui. Parce qu'ils ils ont dit, mais écoutez, euh, si nous avons quand même cru euh, à ce que tu viens de dire, mais tu sais, les autres-là, quand ils parlent de toi. Et puis quand on observe très bien, on se pose quand même la question. Hein? Ta naissance, euh, et puis on a on a été quand même gentil de fois quand même te montrer que nous croyons. Et puis maintenant, tu commences à nous, nous dire des choses que, si on démarre à moi, mes paroles, vous êtes vraiment libre. Hein? Et, si, si, tu ne tu, tu, tu, tu réalises pas que nous, nous sommes la postérité d'Abraham. Tout le monde sait que la postérité d'Abraham est avant. Nous t'avons fait plaisir que tu comprends mm. Et puis, étant la posée d'Abraham, nous, nous savons que Dieu est notre père parce que nous sommes dans cette lignée. Il <rire> dit, oui, oui, oui, certainement, je sais que c'est la possède d'Abraham. Oui. Et si Dieu était vraiment votre père, vous m'aimeriez. Mm. Et si vous étiez la possée d'Abraham, <rire> vous feriez effectivement alors les œuvres d'Abraham. Il y a quelque chose qui était en déconnexion quelque part. Quand on se considère trop, on se met trop soi-même en valeur quelque part. Dieu n'est plus là. Vous pouvez connaître tout, comme ils ont connu la Torah, comme sera ce Torah du début jusqu'à la fin. Il y des démonstrations, en fait. C'est sentir soi-même important. Et même pour venir à l'Assemblée, tu traînes même le pas, il faut que quand tu rentres, on sache que je viens, je viens, mais je viens, mais je viens, mais Dieu ne t'a pas supplié pour que tu viennes. C'est comme si toi, quand tu viens, oh, les anges descendent. La Bible dit que. Personne que parmi vous n'ait une trop haute opinion Amen. de lui-même. Que, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Donc, je, je considère que mon frère est important. Ah, je dis, mais le peu que Dieu me donne, je peux aussi être aussi important pour l'eau. Je m'accroche. Amen. Et je réalise que chaque jour, j'ai besoin de lui. Amen. Vous réalisez, frères et sœurs, que ce qu'un homme comme l'apôtre Paul, frère, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Nous sommes, nous, nous approchons de notre départ. Amen. Les signes montrent effectivement avec ce qui se passe sur la terre. Amen. Si vous dormez, réveillez-vous. Sinon, vous serez surpris. Ah moi, moi j'ai cru, moi j'ai déprimé 814, il n'y a pas de problème. C'est comme mon ami Josias, ici, il, il est né, vous savez Josias comment il est, vous connaissez tout Josias, non Notre ami là, qui souvent s'assied là, aujourd'hui je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et vous savez, il est né de son père, de sa mère, vous connaissez l'âge qu'il a, n'est-ce pas. Vous savez, pour que vous voyez que Jonathan, je, je, je, je, Joseph, Joseph ici, hein, il est né en hein, je ne sais pas combien, 2000, c'est pas fait. 2000, quelque chose comme ça. Je hein, ne crois pas. 2000 oui. Merci beaucoup. 2008, pardonne-moi ma soeur. 2008. Maintenant nous sommes en 2012. Ça veut dire qu'il a 4 ans. N'est-ce pas Nous atteignons 2030. Un exemple. Et Vous voyez toujours Josias dans ce banc là oui. toujours comme il est là. Il oui. dit j'ai grandi, j'ai le. J'ai dit Josias, mais depuis que je te connais depuis 2012. Tu oui. es toujours là Josias. Oui. Il n'a pas grandi. Oui. Oh, je suis grand, je suis grand, oh, je suis grand. Josias est toujours là. Oui. Et quand il sort avec son papa, sa maman, ils boiront toujours. Mais je ne bois pas. Depuis 2012 jusqu'à 2030, hein? Je donne un exemple. C'est pour que vous voyez dans le spirituel ce que ça donne. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Mais quand, en 2030, je me tiens ici, ici. Bon, en 2030, on voit Josias là, devant, derrière, ses caméras, en train de pouvoir bouger, on ne le voit même pas la tête, il n'arrive pas le même la plombe, par le plafond. On dit, ah, Josias, il a vraiment grandi. Ouais. Parce qu'on voit que même les actes qu'il pose, effectivement, c'est Mathieu. Il n'est plus au biberon là qu'on va supplier. Jésus, mon bébé, mon grand mon rien quand même comprendre. Non. Jésus, il s'élève lui-même. Il s'habille lui-même. Papa, maman, à l'assemblée aujourd'hui. Il vient, il s'occupe de ce qui est nécessaire, il chante son Dieu. On sent que c'est jeune homme, il est devenu responsable. Il n'est pas là pour qu'on puisse le supplier. Non. Il est conscient de ce qu'il est. Il a grandi. Mais toi, l'évêque 1814, que tu crois Observe-toi et pose-toi la question où est-ce que j'en suis avec mmh. les choses Voilà. Mmh. Est-ce qu'à es ton besoin, encore toujours de pouvoir me supplier Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, l'apôtre Paul, je pense, dans le livre de Timothée, pour que nous puissions voir réellement. La manière dont tous ces hommes-là qui ont cru au Seigneur, comment ils se positionnent par rapport aux choses du Dieu. Regardez, je pense que dans le livre des Timothées nous vont peut-être essayer de pouvoir le trouver ensemble. Oui. Le Seigneur nous mais vois, est des... Alors, Philippe, est que... Je crois que c'est dans le âme du motif. Alors il dit, mais c'est si que. Il dit, puisqu'il m'a saisi, il dit. Je trouverai probablement ici. Il dit, il fait comprendre, effectivement, lui qui m'a appelé, il m'a saisi, puis il dit, je cours et je ne pense pas l'avoir vraiment saisi encore, mais je continue à pouvoir avancer et marcher pour que ce que lui, il a fait pour moi, je puisse arriver à pouvoir atteindre aussi la position, effectivement, que Dieu. Mais nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, et on le nous Donc cet homme nous montre effectivement l'état dans lequel lui se trouve. Parce que, ici, il sait effectivement. Oui, merci Seigneur. C'était dans Philippiens. Philippiens Philippien, au chapitre 3. Hein? Philippiens au chapitre 3, verset wow. 7. Oh. Mm. il nous montre d'abord comment il était là. Mm. Mm. Mm. Il nous montre ici, verset mm. 7. En vie, en en Il le vers cela. mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien, je l'ai pris bien davantage. Moi, je suis conçu le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, d'Hébreu, né d'Hébreu. Ça, c'est vraiment des de vouloirs pour un juif, non Hébreu, né d'Hébreu, c'est conçu le huitième jour sur la loi. Qu'est-ce que tu peux me dire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 pour lesquels j'ai renoncé à tout. Vous comprenez cela J'ai renoncé vraiment à tout, à tout ce qui faisait la gloire de moi. Donc les hommes pouvaient dire effectivement, oh là là, oh là là, oh là là, c'est ce, ce qui tue beaucoup des gens aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il la guerre entre les prédicateurs et ces siestes-là Simplement parce que l'homme veut se sentir le plus grand de tous. Ah oui, c'est ça le grand problème. Que Dieu nous aide, qui nous accorde la grâce. Et ici, il nous montre il nous en disant, oui, il dit, j'ai renoncé à tout, dit, je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Mm. Il dit ça, il dit, moi ici, il dit, oh oh oh, toutes ces choses-là, il dit, je les ai renoncées, je regarde comme de la boue parce que moi ici, je vais gagner Christ. Mm. Amen. Si vous, vous n'en voulez pas, il dit, mais moi, oui. Mm. Parce que moi, Paul, je sais d'où je viens. J'ai combattu ces noms, vous allez bien, il a fait la il dit mais il dit afin de gagner Christ, écoutez très bien, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Seigneur, j'ai été incapable, parce que si moi j'ai dit je sais faire ceci, alors j'ai dit bon, tu es mort pour rien. Mais j'ai été incapable d'accomplir quoi que ce soit de bon. Mais c'est par grâce à toi qu'aujourd'hui je peux être appelé un saint. Je peux être appelé une sainte. Parce que oh. quand les gens posent du regard sur moi, oui, oh, mais celle-là, elle va dans votre église là oh là là, là, là. c'est la vieille prostituée de tous. De la raison, je ne sais pas moi où, où je ne même pas quel nom je précise. Enfin. Euh, comme, parce qu'il n'y a pas de Sophie ici. <rire> Sophie! Oh là là là! Sophie! Et, <rire> elle, elle dit quoi? qu'elle est venue et quoi? Non, nous la connaissons, elle dit, c'est la prostituée de tous, effectivement, on connaît sa vie. Pose la question à la quartier, on te dira qui est Sophie. Mais quand Sophie est venue en Christ, ils ont vu à Sophie naturelle, n'est-ce pas? Amen. Mais lorsque le Seigneur l'a dit, le Seigneur l'a lavé, toute la souillure de la prostitution a été nettoyée. Amen. Amen. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, Amen. il est une nouvelle création. Amen. Mais là, toi, ma soeur, toi, mon frère, qui vois Sophie assise à côté de toi, et à l'extérieur, on te parle, tu vois, Sophie, dans votre église, Dieu, oh, je connais Sophie. Mm. Tu à savoir quel regard sur Sophie. Mm. Mm. Alors là, moi, mon Dieu, moi, depuis que je suis né, je, Dieu est d'accord, tu connais mon chemin. Sophie. Mm. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Sœur Sophie! Oui, en fait, tu commences à t'éloigner progressivement de la Sœur Sophie parce que tu as entendu ce qu'on a raconté de Sophie. Mais oui, toi et moi, nous étions pareils! Amen. Amen. Oui, nous étions pareils! Mais de quelle Sophie? Mais c'est notre Non, c'est là, c'est ma soeur. Amen. Amen. L'ancienne Sophie, là, elle est mort. J'étais du nombre aussi. Même si tu me vois comme ça, mais j'étais du nombre. C'est maintenant, Dieu, qui nous a rachetés, Amen. a fait de nous un peu plus sain. Quand Dieu regarde Sophie, il ne voit plus ses péchés. C'est comme si Sophie n'avait jamais péché. Ça ah, c'est la de Dieu. Dieu cause, il dit, à cause de lui, j'ai renoncé à tout, hein. Et nous continuons, il est très bien. Est oui, afin de gagner Christ, bien. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Amen. La justice qui vient de Dieu. Vous comprenez, quand on parle de cela, ça veut dire que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, toi, mon frère, que tu as été dans ta vie, mon air, effectivement, meurtrier, tu ne sais pas quoi, ma soeur, la même chose que Dieu menait, une vie n'importe comment, tous nous avons été comme cela. quand nous avons entendu cette parole du Seigneur, nos âmes et nos cœurs ont été touchés. Nous nous sommes répandus de tout notre cœur, nous avons pleuré et, et battant même les mains, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Mm. Dieu a été touché. Mm. Dieu a pardonné et il a effacé. C'est-à-dire mm. que même si tu avais avoté 150 fois, je ne sais pas combien de fois, et quand tu es venu au Seigneur, tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné. C'est comme si tu n'avais jamais avoté. C'est ça la justification de Dieu. Et quand il te regarde, il ne voit que Christ au travers des trois, sans péché. Amen. Si vous ne le croyez pas, alors je vais vous le prouver dans les scènes d'Écriture. La Bible dit ceci, dans l'Écriture, ici, il voit que dans le livre que vous connaissez aussi, il dit... Voyez bien, nous pouvons lire ça, un Jean chapitre 3... Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque ne l'a pas vu et l'a pas connu. Dis si et personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice et juste comme lui-même est juste. C'est lui qui pêche et du diable. Car le diable pèche les le commencement. Le Fils de Dieu a paru en fait détruire les obédiens. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Donc tu es né de Dieu quand le Seigneur te regarde. Tu ça. Peu importe ce qui s'est passé dans ton passé, mmh. ce qui s'est passé dans ta propre vie, les mauvaises choses, le fils de fait que je ai mmh. Celle-là ne t'approche jamais. Mmh. Seigneur, n'avance même pas. Mmh. Parce qu'on les connaît, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il est. Dans leur livre, effectivement, tu es écrit dans les pages noires avec du noir en plus dans, dans le noir. Mais quand le Seigneur t'a appelé, c'était de nouveau livre qu'il a ouvert. Amen. Dis, ah, mais frère Leonard, tu exagères. Tu toutes les choses anciennes sont passées. C'est vrai, non Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle vie, non Amen. Les choses anciennes sont passées. Satan est un démon, est un mauvais. Ce que lui veut, c'est qu'il veut t'accrocher à ce que tu étais dans le passé. Pour te maintenir esclave, tu ne seras jamais sauvé. Tu vois ce que toi tu as fait vraiment. La Bible nous dit que le sang du taureau est bon. Amen. Amen. Amen. Ouais. Vous ne pouvez jamais ôter le péché. Amen. Le souvenir était là, on rappelait, c'est ah, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand Christ sera mort, il a ôté le péché. Amen. Alors si Dieu ne te voit plus comme Satan te voit. Amen. Non Vous êtes nettoyé. Il faut trouver Seigneur. ne sais pas cela quand Satan vous dit non. hey, je suis péché, je ne sais même pas si je vais voir Dieu. Non, tu dois savoir... Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Amen. Oui. Cet homme sait. Il dit, mais vous connaissez comment j'étais versé la tradition de mes mes, mes, mes, mes, mes ancêtres, effectivement, comment j'étais versé dans la dent. Il dit, moi, le vêtement, j'étais un homme très oh. pu. Nous hein. continuons vite la lecture ici. Vas-y. Oui. Verset oui. Donc, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ, écoutez bien, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme, Philippiens 4, verset en devenant conforme à lui dans sa mort. Remarquez jusqu'à quel point cet homme va s'identifier à Christ. Et il s'identifie en Christ, effectivement, donc c'est dans tout son aspect, effectivement, dans, dans ses souffrances, dans la communion, il dit, ici, il dit, en fait connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, effectivement, dans sa mort. Donc, je dois vraiment m'identifier à lui parce que ce n'est pas moi que Dieu veut voir. Écoutez très bien, frère et soeur. Ce que Dieu a fait et ce que Dieu cherche, ce n'est pas de pouvoir te voir, toi. Il doit voir, c'est lui qui a donné sa vie pour toi. Ce que Dieu cherche à pouvoir voir, c'est voir Christ réellement en toi. En toi mon frère, en toi ma soeur. Et quand il marches sur la terre, on voit Christ. Quelqu'un d'autre, pas toi. Mais Christ se soit identifié en toi. Et nous devons être conformes avec lui comme une même plante, effectivement. c'est pas pour rien qu'il a dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera encore de plus grandes aussi. Parce que nous sommes identifiés à lui puis, il continue, il dit, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre le monde. Et puis, il continue, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours au tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Parce que nous devons comprendre que la pensée que nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, nous, nous mettre beaucoup de fleurs, nous sentir que moi je suis plus spirituel que... Moi je pense que si tu es plus spirituel que l'autre, tu réaliseras toujours que l'autre est plus spirituel que toi. Ce sera le signe pour toi de savoir que tu es vraiment spirituel. Et quand il y a un mépris dans ton cœur... Un certain un peu caché, comme maintenant on connaît un peu les choses, alors on masque un tout petit peu. Ça ne sert à rien de masquer parce que Dieu dévoile tout. Amen. Amen. Quand amen. tu n'es pas sincère, tu es hypocrite, Dieu te mentionnera cela. Amen. Allez jouer avec ça chez les catholiques, chez les protestants, chez les méthodistes. Il n'y a pas de problème. Mais pas ici. Amen. amen Parce que votre vie à vous sera dévoilée. Dieu le mettra en ligne. Et quand Dieu te parle, tu sais que c'est toi qui parle. vrai. Alléluia. Alors, à quoi ça sert Ce que je veux, ce que je veux être vrai. Il s'agit de mon âme, de ma destination. Pourquoi je dois jouer avec ma destination Qu'est-ce qui est vraiment plus important pour vous Sur la terre, pour que vous puissiez abandonner, que vous soyez double par rapport avec les choses de Dieu. C'est reste -ce l'argent c'est le mariage? C'est reste quoi? Est-ce que toutes ces choses-là restaient bonnes? Nous étions mm avec -hmm. vous. Il mm -hmm. est toujours dit ici: si, Lorsque vous entrez dans cet endroit-là, à la terre vous entrez seul. Mm -hmm. C'est vrai ou pas? Mm -hmm. Hier nous étions ensemble. Mm -hmm. Mm -hmm. Nous avons tous pleuré est dans le trou. Vous êtes rentré ici, non euh... Souvenez-vous de cela, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas un jeu ici, ce n'est pas quelque chose dont... Vous avez moi, pour aller là-bas, vous savez... Vous savez... toujours dit, frère et soeur, le jour où vous avez des réunions ici, ne dites pas que vous n'avez jamais entendu, faites tous vos efforts pour venir dans votre assemblée. Oui. Oui mon frère, pensez ce que vous voulez, mais je vous le dis. Faites tous vos efforts. Venez dans votre salle. Si Dieu vous a donné un endroit pour pouvoir prier, c'est une garde Amen. Amen. Je ne sais pas avec qui je parlais autrefois. avec mon frère. Vous ne pouvez pas réaliser combien, combien de Vous avez, dit, parfois quand je rendais ici des on peut pas. Je vous ai mis les photos là. Vous avez regardé? Est-ce que vous avez regardé? Amen. Quand vous sortez, prenez le temps de regarder. Vous serez jugé, frère. Ce que Dieu fait est l'impact de ses âmes dans les endroits aussi. Vous savez, c'est la première fois d'arriver dans une contrée comme cela où les gens ne te connaissaient pas. Vous savez, sur les faits 5, 6, voilà, si on a fait 5 six, voilà, est comprend? Un seul voyage. Alors, si ce n'est pas Dieu, alors je ne sais pas qui. Pour attirer autant de gens, pour sauver autant de gens, pour guérir autant de gens, et ces gens pleurent après vous pour la parole qu'ils ont reçue, et que Dieu leur apparaît effectivement aussi, leur montrant aussi ce qu'il ce qu fait au travers de vous. Je vous dis que tout le temps ici, je reçois y des, des messages qui viennent d'abord. Je peux vous montrer dans mon téléphone. Bon, j'ai dit, c'est nécessaire ou non de pouvoir nous retrouver dans la maison du Seigneur et que je parle tant pour la pour ce que j'ai aux instruments. Vous savez, je suis souvent brisé dans mon cœur. Je ne sais pas, Dieu m'a fait comme ça. Je n'aime jamais le désordre. Vraiment, ouais. jamais. Quand on dit à un frère, frère, faites ceci. Vous savez pas combien mon cœur est brisé quand je vois le frère ou la sœur faire le contraire. Ouais. Le respect des choses de Dieu. Le manque de régularité dans les choses de Dieu. Mm. Que Dieu me... Je ne sais pas, mais ça me... Je ne peux pas comprendre qu'on respecte le patron dans le travail, mm. mais Vraiment. pas les choses Dieu. Ça, ça Vraiment. me dépasse. Vraiment. pas possible, mon frère. Ça. Si on parle que le roi va passer ici, vous serez bien aligné. Et alors... Mm. Vous manquez de respect à Dieu. Mm. C'est la vérité. Et ça se fait souffrir, frère. Vous ne réalisez pas. Hein. Mais... Vous faites souffrir, vous tuez à cause de votre. Vous, vous méprisez Dieu, vous, vous dénoncez. Et pourtant, c'est Dieu qui fait des grandes choses pour vous. Et vous, vous considérez trop vous-même, un peu là, ceci et cela. Nous avons vu Job, mais on pas beaucoup de temps. Nous avons vu Job aujourd'hui, effectivement. Mais c'est nécessaire que chacun de vous soit conscient de ce qu'il est, ce que Dieu fait. Et cet homme dit. Nous terminons peut-être. Il dit suivant de, de 13. Frère, je ne pense pas à la voie saisie. mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et m'éportant ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le même homme qui nous dit, mais oui, ici, l'apôtre Paul, il dit, vous connaissez ce que Dieu a fait au travail de moi. Vous connaissez les mystères qui est simplement qu'on ait fait la raison Vous connaissez, il dit, il dit, il dit mais j'ai fait tout à cause de l'époque. afin d'y avoir. Je cours non pas comme à l'aventure. Mmh. Et j'étais de moins mon corps, afin qu'il soit dit la parole de Dieu. Et cet homme, tout ce qui concernait Dieu dans sa propre vie, était la chose qui était importante, pas parce qu'il était obligé, mais c'est parce qu'il a réalisé la grâce que Dieu lui avait réellement accordée. Et non seulement moi, mais cette grâce que Dieu m'a accordée. Alors là, j'ai eu à pouvoir travailler encore beaucoup parce que je sais d'où je viens, où j'étais tiré. Est-ce que c'est Dieu et pour moi. Alors, il nous dit, mais réjouissez-vous toujours. Toute circonstance, toute situation, réjouissez-vous toujours. Ça paraît un peu bizarre qu'on puisse parler comme cela, mmh. mais on se pose la question, mais pourquoi cet homme ici peut dire que réjouissez-vous toujours Il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux croyants. Notre bien-aimé frère l'a lu tout à l'heure, effectivement. Jean, dans sa marche, effectivement, avec il dit Mais l'homme a de l'espérance, l'eau sur le cou. Il va revenir. Mais quand un homme meurt, effectivement, les lieux où il était, il n'est plus, mais on ne le revoit plus, effectivement. Alors là, il dit Mais si un homme, une fois mort, pouvait hmm? revivre, j'aurais de l'espoir tous les temps de mes souffrances. C'est le verset qu'il a lu, non et si vraiment l'homme pouvait le il y aurait une espérance en moi. Et quand je regarde effectivement, il est parti, il ne pourra plus revenir. Alors là, c'est le Ce matin, qu'est-ce que nous avons dans notre cœur Est-ce le désespoir qui est dans notre cœur Ou est-ce l'assurance qui est dans notre âme Je vais vous lire une écriture, je n'ai pas très long. Nous avons vu comment cet homme a à pouvoir vivre, comme notre frère l'a lu. Prenons juste le livre de Colossiens, chapitre 1. Ah ben nous y sommes Nous étions dans Philippiens 4, Colossiens juste à côté. Si vous avez la Bible ouverte, évidemment. Colossiens, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée au sein, est fidèle entre frères en Christ, qui sont à Colosse. Voyez comment il présente les choses. Il y a aux saints et fidèles frères en Christ qui sont donc à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu le Père notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. Écoutez bien. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Mais pourquoi cela Il dit, mais à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. <coughs> et oui, mon frère et ma soeur, cet homme de Dieu s'est adressé aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ. Il dit, mais nous sommes informés de votre foi et de votre charité. Bon, à l'endroit des uns comme des autres, cet empressement que vous avez dans, dans le chose de Dieu, pourquoi vous le faites L'arbre a de l'espérance, carrément le coupe. Il a de l'espérance. Il dit Vous pouvez couper, il n'y a pas de problème. Mais aussi longtemps que mes racines sont dans la terre, je suis tranquille. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Amen. L'arbre a de l'espérance. Mm. Donc, même si on a coupé, il dit: on va aller à son couple-là, au coupe là il est tranquille. Mm. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma bénévole, mes soeurs qui vous réveille. Mm. Aussi longtemps que les racines sont là, il n'y a pas de problème. Mm. Coupez les bras, coupez tout. C'est une chose que je vais repousser. Amen. Quelle est l'espérance que Dieu a? Parce que. Quand on t'arrache tout, quand c'est ce qu'il a, la maladie vient frapper, qu'est-ce qui te fait tenir avant d'arriver Qu'est-ce qui vous fait tenir Pourquoi tu dois arriver à pouvoir dire, oh, ma soeur, tu suis heureux, que Dieu te bénisse richement Tu vois ta soeur, tu te réjouis. Pourquoi comptes, Parce que quand tu te réjouis, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Mais quand il a vendu, il c'est mon frère, c'est ma soeur, gloire à Dieu. <cười> il est fou, il est fou, quand il le voit, tu sont béni. Mais qu'est-ce qu'il est, il est malade, quoi. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dans ce frère, quelque chose dans cette soeur, quand il le voit sa soeur. Il dit, Dieu a fait quelque chose. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Il fais-le bien. De l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Tu vis sur cette tétères, mon frère et ma soeur. Tu vois tout ce qu'il y a mais on te voit toujours joyeux, chantant. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Dans votre Paul, il disait Mais dit, oh, Mais votre foi est réunie dans le monde. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné les idoles. Écoutez très bien auquel l'être-là vous abandonnez. Regardez. Un des salomiciens, nous lisons avec vous, je pense que c'est oh, ça. Verset 9. Oui. Je pense que... On va lire ça dans la partie de verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole, au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du saint esprit en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine, de la Caïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur est entière de chez vous, dans la Macédoine et dans la Caïe, mais votre foi en Dieu se fait connaître en tous lieux, de telle manière, nous n'avons pas besoin d'en parler car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, vous suivez cela, en abandonnant les idoles, pour servir les dieux vivants. Amen. Amen. Non seulement il est vivant, mais il est vrai. Amen. Alléluia. Il dit tient c'est Dieu les Et vous, voilà l'espérance, et pour atteindre les cieux, son Fils. Nous avons une grande espérance, mon frère et ma soeur. Que quand bien mon père est gardé aujourd'hui, on dit que même, c'est pour ça que je dis, même si cette chair est détruite, mm. au moment où elle est victoire, même si la mort est frappée, elle fait un travail Oui, c'est sûr et certain. Nous avons une grande espérance. Amen. Amen qui nous a réservé dans les cieux. Amen. Oui. C'est laquelle Même quand la tempête elle secoue, mon frère et ma soeur. Mm. Quand on tout va, on te voit marcher sur le chemin en train de chanter. Alléluia. Amen. Mon espérance n'est pas dissipable. Sous cette terre, lorsque toi tu marches. Toi mon frère et toi ma soeur. Tous tes désirs, toutes tes pensées, ce que tu es n'a plus rien à voir avec la terre. Amen. Vraiment. Pourquoi Amen. Tu sais que tu es un, un étranger. Un voyageur. Amen. Il a dit, je vais les tomber Il dit, Père, ils ne sont point du monde. Amen. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup eux, pour ceux qui croient. Ils ne sont pas du monde. Ils, ils étaient dans le monde et tu me les as donnés. Dieu les donné ta parole. Ils ont reçu. Ils ont cru. Je suis sorti de toi. À cause de cela, le monde les a haïs. Pourquoi vous croyez Pourquoi vous, vous réjouissez, même quand le moment sont tellement difficiles, parce que. Trouver un frère, abattu, un une sœur, oh, mais ça ne va pas. Il y a un problème que part. Il dit toujours, fortifie que tu fuis, toi, il prends courage. Il dit, si Dieu est vraiment pour nous, qui sera contre Pourquoi nous supportons tous ces souffrances et épreuves restez ouais. frères. Mmh. Amen. Pourquoi Parce que nos yeux sont fixés sur quelque chose. Mmh. Je lève mes yeux vers le montagne. Mmh. Tout me vient dans les secours. Le secours nous vient de qui N'est-ce pas vrai Amen. Il a chanté tout à l'heure. Je ne veux pas vous retenir longtemps. C'est toujours merveilleux. Amen. Euh, euh, avec lui. lui Amen. Il est présent, je Amen. le dis. Amen. Le secours nous vient toujours de c'est Le frère a chanté, il dit, euh, par rapport avec les, les, les, les, les, les à les Nous 23. L'éternel est mon berger, n'est-ce pas vrai Amen. De... Amen. Maintenant, quand vous, on vous voit marcher, comme lorsque j'étais merveilleux de pouvoir, quand on chantait cela la joie que Dieu vous bénisse. Et lorsqu'on vous voit marcher, avec tout ce qui se passe, effectivement, on vous voit chanter, on vous voit glorifier, c'est Dieu, effectivement, c'est vrai qu'on vous traite comme des malades, hein mm -hmm. Comme de vous, c'est dans un temps de crise comme ça, on devait prendre des drapeaux, des CGSP, des FGTB, parce que c'est pas possible, et on doit revendiquer. Mais vous ne vous revendiquez pas. Pourquoi vous n'avez pas de drapeau de CGSP qui flotte Pas normal. Il est un secours qui ne manque jamais Amen. dans la c'est qui C'est lui-là qui est un secours qui ne manque jamais de la détresse. L'éternel notre Dieu. Alors Amen. il dit il dit ceci, il dit, le ciel est mon trône. Amen. Alors quand tu as un problème, Amen. tu lèves le réveil. Alléluia. Amen. Il y a un lieu. Amen. Où toi et moi. Amen. Nous sommes appelés en partie. Amen. Amen. Amen. Même si la mort frappait, nous avons une espérance dans les cieux. Pourquoi notre Seigneur il est retenu là? Amen. Amen. J'ai quelqu'un là. Amen. C'est sûr et certain. Même si la maladie s'écrouait, j'ai demandé de tête, j'ai dit ceci, cela. J'ai dit, mais. C'est lui qui m'a racheté. Il a déjà payé pour ceci. Même si tu es secoué, je sais une chose que la guérison est la mienne. C'est un droit que nous avons. Amen. Et Dieu guérit parfaitement. Amen. Et il guérit parfaitement toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie que Dieu Amen. ne peut guérir. Amen. Vous et moi, nous sommes témoins. Je vous ai rendu ah. témoins ici, hein, quand. D'abord, ici même, vous-même, vous priez. Mm. Les cancers sont guéris. Amen. Amen. Vrai, non? Amen. Quelle maladie Amen. Dieu n'a pas Vraiment. Mm. Mm. Il y avait une dame qui avait une tumeur ici. Hein. Mm. Oui, elle était visible, mm. là au Mexique, dans la ville de Mexico City. Mm. Le frère dit Mais si euh, quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui, qu'il vienne, le frère va prier. Je vous ai, ai rendu témoin. Mm. Amen. J'ai hésité. Et les gens se sont levés. Et quand je commençais à prier, il était là. Il était là. C'est merveilleux, notre Dieu. C'est soeur dans l'Europe. Vous savez, parce que quand je priais, j'avais mes yeux fermés. Et je la tenais dans ma main Je la tenais comme ça. Je priais pour elle. Mais ce sont des les gloires. Parce que les tumeurs a pas. J'ai vu pendant que j'étais là, Bible en main, quand je priais pour les gens. Guérit instantanément. Le frère me dit Va maintenant la voir pour saluer les sœurs. Les frères et sœurs qui sortaient. Les gens, les sœurs sortaient en pleurant du jour de l'arbre mm. mm. Et le frère dit Mais tu es vraiment un véritable serviteur de Dieu. C'est Dieu qui vous visite, en C'est Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Dans chaque lieu, mm. dans chaque endroit. Mm. C'est pourquoi ne faiblissez jamais mm. les vous Amen. Vraiment. Comme je le disais, la mort vient, on va frapper, mais elle perd son temps. Elle perd son temps. Il est monté dans la hauteur. Amen. Si aujourd'hui je dorme, pas de problème. Il est frappé, il est mort, nous on ne meurt plus. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, la résolution est pour nous. Amen. C'est pourquoi votre foi doit être sincère. Mm -hmm. mm -hmm. C'est le sang que le pécheur qui a. Mm -hmm. Le pécheur meurt, mm -hmm. mais le croyant ne peut pas mourir. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir un cœur double ni être hypocrite. Mm -hmm. tu es hypocrite, tu es pécheur. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dehors oh, les lâches des hypocrites, ainsi, vous connaissez, non? Mmh. Donc, une foi ferme, sincère et vraie. Alors là, quelque chose est passé en toi. Rise en toi. Alors, la Bible me dit ceci dit, oh, à la voix du commandement. Amen. Mmh. Lorsque la trompette rétentira, qui ça, nous, les cieux, il descendra! Amen. Et les morts en Christ ressusciteront premier Nous avons une espérance ferme. Cette espérance-là est pour chaque croyant qui a vraiment expérimenté ses sauveurs. C'est pourquoi, quand vous venez, lorsque vous avez réalisé cela, vos chansons, vos cantiques et les chants ne seront plus jamais pareils. Oui. Oui. quand euh, pas vous euh, poussez, oui. même quand vous êtes assis, dans, vous savez, vous savez, les alléluia, les amens, c'est aussi profondément du... Oui. Bien. Donc vous entrez, vous vous asseyez, Amen. Qui me séparera de ce Jésus-Christ C'est les combattants que j'ai ou les fatigues que je Non, Les fatigues resteront. Amen. Amen. Un jour. Amen. Amen. C'est vrai. Oh oui. Amen. Alors quand je viens de dire, si ici où son nom est invoqué, mm -hmm. laisse-moi lui chanter Amen. Alléluia. Laisse-moi lui exprimer. Ce que je ressens pour lui. Amen. Car pour lui, Amen. je vis. Amen. Il m'en fera dans grâce qu'un jour. Amen. Je partirai. Amen. Amen. Vraiment. Je m'envolerai. Amen. Oh oui, mon frère. Ton âme, ton cœur et tout ce que tu es, tu te donneras encore, tu te, te donneras encore davantage. Il n'y aura pas la négligence pour ceci, pour cela. Non, j'ai toujours dit ici, si. j'ai toujours passé des moments difficiles dans ma propre vie et Dieu m'a toujours instruit. Étudiant, oh, je l'ai été. Et puis les humanités, je sais ce que c'est un élève qui peut passer, l'université, j'ai été. Je connais la taille des syllabes. je les ai pendant que j'étais aux études, mon frère et ma soeur à l'université avec les la thèse, Je J'ai venu à l'Assemblée. Et ça, tous les jours. Amen. Et chez moi, dans les jours, j'ai prié tous les jours. Vraiment. Vous étudiants ne voulez pas me dire, frère Léonard, tu ne comprends pas, je comprends, je suis passé par là. Mm. Mm. Mm. C'est vrai. Ça. Et qu'on a dans une église, je l'ai fait. Donc je sais quand le frère, soeurs, je connais les services qu'ils ont passés. Dieu m'a fait passer par tout ce chemin-là. Mm. Et quand je vois quelqu'un faire quelque chose, si Dieu est là dedans, je sais savoir. Mm. Mm. Amen. Amen. Quand vous jouez à la comédie, mm. je le sais aussi. Mm. C'est la vérité, ça chanter, oh frère, mais oui. oui, vous savez, moi, je cherchais même, quand j'entendais un bruit qui n'était pas rempli, Dieu, je m'inclique oui. j'ai ma m'insère, hein, et c'est mot pour chanter Dieu. Oui, la courage, je viens faire partie oh. C'est la vérité, Dieu mmh. mmh. <rire> veux, est témoin. Balayer l'église. Je le fais. Vraiment. Oui, toutes les tâches. C'est comme les sœurs qui parlaient. Oh, une, si je peux encore prendre l'aspirateur dans la maison du Seigneur avec cœur, mmh. je le ferai. Mmh. Je Amen. connais la récompense qui est à la tête de mmh. moi. Amen. Amen. Amen. Vous serez de ceux-là, frère. Vous savez, hier on a vécu une expérience. On a dit que la salle était petite. Et qu'il bon, fallait arriver à 12h pour pouvoir entrer, enfin, pouvoir voir la place. À 10h ou 9h30, les gens le terrain déjà tremblé. Il faut que je puisse courir pour aller et entrer, pour voir euh, la cérémonie. Donc avant même que les portes ne s'ouvrent, les gens étaient déjà La prière, la prière. Nous voulons avoir de l'empressement aussi pour nous. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon L'empressement pour cela. Pas que tu es toujours là, mais c'est comme si il faut que je supplie la sœur pour que le frère Pour le frère ou la sœur, soit devant la porte là, mais, frère il défonce, c'est pas possible, frère il défonce, mais, mais nous sommes là où nous sommes, la porte est fermée. Quand frère il défonce, on entend cela, <rire> s'il si dormait encore une heure de plus, il dit non, plus d'une heure de plus, une heure de moins, parce que je vais être devant la porte ouverte. Alors avant la réunion, on est là dans la salle, où on commence à pouvoir prier. Seigneur, nous Amen. voulons que ce Amen. matin tu nous parles, Amen. que tu agisses encore comme tu as l'habitude de voir le fait. Alléluia. Dans les heures, le feu descend. Amen. Amen. Amen. C'est sûr et certain. Nous sommes, vous savez, trop lourds dans le cœur. En fait. On va vite, vite faire les services et s'en aller, évidemment, beaucoup, beaucoup. Je va arrêter en qu'on du temps Amen. Amen. Notre espérance est dans les cieux. Hein? Un jour, nous partons. Et si nous sommes de pèlerins et voyageurs, nous savons comment nous devons nous comporter. Il y a à nous cet empressement. Même si aujourd'hui, quelque chose ne va pas, dit' j'ai cette espérance, je crois que Dieu est capable. C'est Dieu que je sais quelque chose. Je ne veux plus pour moi-même. Je ne veux plus pour moi me plaindre tout le temps. Et, oh, moi, et moi, et moi, et, et moi, et ça va être telle soeur a dit, tel frère a dit. Et, et, et toutes ces choses-là, ce sont des choses des enfants. Vraiment. dis Non, non, non. Mais là, okay. oh, la soeur a dit, ou oh, le frère a dit, et et puis moi, quand j'ai l'ai aussi rapporté, quand j'entendais l'époque, je dis mais tu sais ce que la sœur a dit, hein? Peut-être qu'elle n'a pas dit comme cela, mais tu mmh. dis, mais tu sais ce qu'elle a dit, la sœur? Vous êtes des meurtriers, en fait. Vous voulez détruire l'influence de votre sœur, votre frère au traité? La sœur n'a rien dit de mal. Mmh. Même si j'entendais que tu sois de mal, ah, ça je ne veux pas le rapport. Mmh. Amen! Amen! Amen. Mais tu sais, quand elle était assise là, elle dit Ouais, on était tenu, elle vous aime bien. Mais tu sais ce qu'elle a dit Ça, ça déchire le cœur. Non, la soeur, gloire soit rendue à Dieu. Et nous sommes heureux, notre soeur est bien, notre frère est bien, Père, pour Dieu s'occupe. Je prie pour lui, pour que Dieu l'aide. Aussi longtemps qu'elle a cette désir, le travaille son âme. Prions. Dieu puisse aider. Faites attention à la manière dont vous rapportez. Amen. Parce que, oui. mettez-vous à la place. Toi, tu viens, tu eh, sais la sœur a dit comme ça, hein? Bon. Maintenant, tu as dit, et si maintenant la sœur vient dire de toi comme ça, aussi à la même personne? Oui. Comment tu te dis? Qu'est-ce qu'il a dit de moi? Ah, mais toi, quand tu viens dire de lui, oui. maintenant qu'on parle de toi, maintenant non, moi, je ne suis pas fait. C'est lui qui parle comme ça, moi je ne parle pas comme ça. Mais non, que Dieu nous aide. Mmh. Que, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, digne de loin, mmh. vous connaissez cela, non mmh. Mmh. Mmh. Soit l'objet de vos. Mmh. Que ce qui sort de votre bouche soit toujours édition. Mmh. Mmh. Assaisonner de sel, que mmh. ton mmh réellement s'accrocher davantage aux choses de Dieu, fait que les uns et les autres puissent prendre, ben, le tu mais trop et que les autres puissent prendre aussi courage et se tenir effectivement dans les choses de Dieu pour que tous ensemble nous puissions réellement former ces corps de Christ où chacun a sa place et joue réellement aussi son rôle comme cela, se doit. Dans une église, il y a un ordre dans cette église ici, il y a de l'ordre. Et cet ordre doit vraiment être respecté. Chaque frère et chaque sœur Respectant l'ordre et se respectant mutuellement. Amen. Parce que nous servons Dieu. Amen. Nous voulons que Dieu soit honoré en tout chouette. Que Dieu soit vraiment glorifié dans notre âme et dans notre main avec lui. Et alors là, nous sommes sûrs et certains que quoi que nous demanderons, vous avez remarqué, je termine par là, ce que la Bible dit d'une manière claire et précise. Et dit ceci, je laisse la région, hein. je vais dans un Jean-Pierre, nous et puis nous allons parler ensemble avec lui. Et dans cela, nous avons Verset mmh. 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Mais si nous demandons quelque chose, cette chose doit être selon sa Amen. Et quand nous demandons quelque chose selon sa alors on reste tranquille. Nous sommes sûrs et certains que notre Seigneur, notre Dieu, nous écoute. Amen. Et s'il si nous écoute, cela veut dire que nous possédons la chose. Et c'est avec assurance que nous devons continuer à pouvoir persévérer dans cela avec l'espérance qu'il a placée en nous. là, je termine par là, par là c'est dans un pierre, tu vois, c'est dans un pierre, non, hébreu, pardon, hébreu au chapitre 6. Je lis cela, puis nous nous levons tous et que nous prions ensemble. l'hébreu, au chapitre 6. Monsieur, nous voulons ceci je peux dire à partir du verset verset verset 6 verset 17 c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse L'humétabilité de sa résolution, il intervient par un serment. Amen. Afin que par des choses qu'il dans lesquelles il est impossible Amen. que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Amen. Nous non, le seul refuge Alléluia. a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Verset 19, il dit, cette espérance, nous la possédons. Comme une ancre de l'âme, sûre et solide, Amen. elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, et a été fait souverain sacrificateur pour Amen. toujours, selon l'ordre de Médicédès. Nous croyons en lui Amen. que si même la maladie venait, Amen. il a fait la promesse, la guérison est pour nous. Amen. Si la mort venait, il a fait la promesse, et nous ne mourrons point. Amen. Amen. C'est pourquoi nous chantons. C'est pourquoi tant le monde est pour Nous sommes tranquilles. Amen. Nous sommes en paix. Parce que nous savons que nous avons un puissant sauveur. Nous avons notre espérance. Notre espérance n'est pas dans la terre, dans le champ de la terre. Oh que Dieu nous aide, frère. Nous devons réaliser une chose qui est très importante, que nous sommes dans cette terre, effectivement, dans ce corps dans lequel nous sommes. Nous ne mettons pas plaisir à nous-mêmes ni dans les choses dans lesquelles nous nous trouvons sur la terre. Parce qu'un jour, nous savons une chose que c'est un jour de là où c'est comme on tel ici. doit partir. N'est-ce pas que la Bible dit que nous savons que nous sommes dans cette tente N'est-ce pas vrai Pardonnez-moi, je vais terminer cela. Dans cette tente, nous, nous gémissons. Nous comme une religion, effectivement, frères et sœurs, que. Nous, en tant que croyants et fils de Dieu, nous devons être beaucoup plus différents des gens de ce monde ici. Quand le monde pleure, nous nous chantons. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire Parce que quand il nous parle de jour redoutable, jour grand et L'autre côté, il dit, c'est jour grand et glorieux. Donc pour nous, sois à toi, viens. Amen. Amen. Pour eux, c'est redoutable. Mm. Lorsqu'il vient, c'est la destruction. Mm. Pour eux, mais pour nous, c'est le départ. Amen. Amen. Voyez cela C'est absolument important. Notre espérance est dans les cieux. Parce que nous ne sommes pas de la terre. C'est pourquoi nous ne devons pas nous murmurer ni nous, nous plaindre. Aussi longtemps que nous avons Christ notre Seigneur avec nous possédons toutes choses. Sur la terre, nous sommes bénis et notre demeure. En fait, nous sommes des cieux. Vous comprenez ça? La vérité, c'est ça. Nous ne sommes pas de la terre. Permettez, je lis une cela là et puis nous allons tout dire ensemble. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Nous disons, comme je dis, je crois mais. Et, Corinthiens chapitre 5. Donc je lis ça, et puis ça s'interrompt. 2 Corinthiens chapitre 5 qui dit Nous, c'est pour notre consolation. Amen. Si Amen. Dieu nous montre cela, c'est pour notre consolation. Et quand nous sortons de des émouvoirs, même si on dit Mais, ah, demain, le gouvernement a dit Tous les taxes vont atteindre à 180%. On dit Gloire à tes soins. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Parce que plus ça devient chaud, plus on sait que le départ vient. Amen. Vous savez ça, non oui. C'est le dernier empire, non oui. Quand on crie de la crise, il n'y a pas d'emploi. Ne vous inquiétez pas. Oui. Cherchez le travail, tu vas toucher le travail. Amen. Amen. Amen. Quand le voisin tremble, il est prêt à mettre la corde de le tous les coups. dit Je ne sais plus comment payer les factures. Oui. Bah, tu dis Moi, j'essaie une chose. Le secours me vient de Amen. Vraiment. T'as pas besoin de la corde autour du coup, pourquoi Oh, on l'a trouvé pendu parce que là, la facture était montée comme ça, elle ne savait pas quoi faire. C'est cela le problème. Les factures ont plus d'importance que ta propre vie. Je n'ai jamais entendu que dans ce pays comme celui-ci, au moins que bon, celui à qui vous devez, que vous devez, effectivement, soit l'homme qui a des armes, qui viennent pouvoir vous assigner, mais le gouvernement n'a jamais pendu quelqu'un à cause des factures. Mais Satan vous dit, il va venir, il va venir, le ministère va venir. Il faut présenter le ministère avec la corde. Comme cela. Mais vous pensez, vous dites, peut-être tu es exagère. Mais en fait. J'ai connu quelqu'un comme cela. Je connaissais bien sa femme. Son nom, c'est Marc Debarré. Je les ai vus, grandir, ses enfants étaient vraiment comme. Ils même presque nés dans mes bras. Parce que je connaissais bien cette famille. Je l'aimais beaucoup. Debarré a eu des problèmes, cet homme. Je ne voulais même pas citer son nom. Son entreprise a fait effectivement qu'il y a des problèmes. Hein? Les factures ont monté. Les fusils ont descendu. Un jour juste téléphoné à sa femme. Mais comment va Marc Je voulais quand même... Ça va dire, mais tu sais pas, tu n'es pas au courant. J'ai dit, quoi courant de quoi. Il dit, mais Marc s'est pendu. J'ai dit, Marc est pendu pourquoi On cause de facture. Les -femmes et enfants et enfant, les maison. Parce que Satan, c'est pourquoi Le fils qui va venir, mais le fils qui va venir, il ne va pas venir avec une mitrailleuse. <rire> S'il vient, il dit, Seigneur Quoi tu es ah, réellement ma réponse. Amen. Amen. Il est un secours. Non. Il ne manque jamais. Amen. Amen. Amen. Amen. La avez Je moyen de communiquer avec Amen. lui. Amen. Pas Amen. Pas. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous, sommes, nous sommes un peuple qui a une grâce extraordinaire. Amen. Amen. Quand vous en avez, soyez même comme ça problème, je mets là, je vais à l'assemblée, le premier, je vois je vois la porte. je viens ici, Seigneur, le voici, je mets là, Dieu du ciel, tu as fait la promesse, mes factures sont là, aller? je prie, Seigneur, tu l es le Dieu qui répond. Amen. Tu rentres à la maison, Tu réponds. Amen. Je l'ai fait. Amen. Yes, Amen tu l'as aussi, non Amen. à la main, lève aussi, le briseur, font. et ben voilà. Moi, je l'ai fait! Il agit! Je ne vous dis pas des choses désaventures, parce que Amen. ce sont des expériences que tu Amen. Amen! Vous savez, moi je sais ce qui se passe ici, vous ne voyez pas. Quand, quand, on rentre comme ça, non, frères et sœurs, le Dieu que nous servons est vraiment grand. Amen. Amen! Si je vous dis certaines choses, vous ne croirez même pas. En l'espace de temps, nous sommes passés, c'est ce que Dieu a. Vous ne le croyez même pas. Mais c'est vraiment, mot à mot, exactement les choses, exactement précis, précis, précis, précis. Mm -hmm. Vous savez, Dieu, les choses ne peuvent pas nous surprendre. Mm -hmm. Dieu mm -hmm. nous réalisons que c'est absolument nécessaire mm -hmm. nous, comme nous voulons lire les directeurs de la Nous savons personne. Nous savons en effet que si cette temps où nous habitons sur la terre est détruite. Vous comprenez cela? Nous avons dans le ciel, pas sur la terre. Amen. Notre espérance n'est pas dans les choses terrestres. Dans les cieux, nous savons que toute chose viendra pour nous. Ce pas vrai? Nous avons dans le ciel un édifice qui nous fera de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est pourquoi même quand on les amenait, même pour le couper la tête et les saisir, les brûler, ils disaient, mais faites ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Ce qui était impressionnant, étonnant, je ne vous prends pas du temps, non. ce qui était impressionnant, étonnant, c'est que, vous savez, on, on le mettait à bûcher, on mettait du fait, ces hommes et ces femmes chantaient, Comment peuvent-ils chanter On les fait souffrir, mais ils ne réalisaient pas. C'est lui-là qui ne brûlé il ne réalisait pas. Il dit, mais pour eux, ils savent qu'effectivement, que ce corps ici, vous détruisez. Mm -hmm. il faut détruire. Il doit souhaiter la de la, à la poussière. Mm -hmm. Moi je parle. Mm -hmm. Nous avons notre édifice qui est dans le ciel, effectivement, qui est l'ouvrage, qui n'a pas été fait de même. Donc, Aussi nous génissons dans cet étang. Qui désire rester sur la terre qui désire. Bon, si aujourd'hui le gouverneur avait dit, mais je vais vous donner, si c'est tous les quartiers d'Escarbet. Mais abandonnez votre foi. Dans ces dieux-là, je vous donne tout ce que vous avez ici. C'est ce que Satan dit au Seigneur. Oui. Tu cherches oui. du travail, pas de problème. Puis tu es un jeune homme, tu es une fille, c'est bien, pas de problème. Mais je peux te donner le travail qui te faut, même directrice de la banque ING. Ou Bellefius, parce que maintenant c'est devenu. Vous avez une change de temps. Oui, tu deviens des dieux de bénéfices. En plus, je n'ai même pas ce que ça veut dire, Belfus. Et alors là, il dit, mais si tu veux cela, viens yeah, deviens Flammaçon. Oui. Oui. Oui. Vous pensez que c'est une blague Non, c'est vrai. Deviens Frammaçon Tu as là un paquet de l'argent là-bas, voiture, maison, garantie, tu deviens dans notre loge, pas de problème. C'est comme cela que beaucoup vendent de vrai moi je peux te faire devenir bien. vends hein? enfin, moi seulement ce que tu as. Mais toi, tu as compris que cette tente dans laquelle je suis, j'ai mis les trucs de toutes les façons pour partir. Qu'est-ce que je vais rester accroché là Ce ne sont pas ces choses-là qui sont importantes pour moi. Il y a quelque chose qui est important pour moi, parce que je sais qu'un jour viendra où tout ceci passera. Ah, Mais ben. moi je vais vivre moi. Dans Amen. cette ville de Père et des Lumières. Amen. Amen. Amen. Amen. Parce que c'est une Amen. réalité. Nous continuons vite. Est-ce aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, revêtir en fait que ce qui est mortel soit embouti par la vie. Et que et c'est lui qui nous a formés pour cela. C'est Dieu qui nous a donné les âmes de l'esprit. Ainsi donc, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Amen. Amen. La de l'espérance moi aussi, j'ai mon espérance. Amen. C'est vrai, non? Amen. Même si tout semble tout à fait. Moi, je sais que le soleil brillera, Puisque mon rédempteur a moi est vivant. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Yeah. Euh, il est beau